Depuis trois ans, Microcred a démarré un voyage vers ce que nous on appelle la « customer centricity ». Et ce n'est pas facile parce que c'est transversal. Ce n'est pas uniquement au moment de développer les produits, mais c'est aussi euh, quand on parle de la qualité de service, à chaque fois qu'on parle ou qu'on traite avec un client, euh, c'est quand on fixe des objectifs. Euh, mettre les clients au centre, c'est vraiment euh, une façon d'agir qui doit à la fin toucher tous les aspects de l'organisation. Donc là, je ne dirais pas qu'on est encore à la fin de trajet, mais on a beaucoup évolué. Et ce qu'on essaye, c'est toujours d'avoir beaucoup d'itérations avec nos clients qui nous permettent de revoir et nous améliorer. Et c'est là où on a des enquêtes de satisfaction. Euh, on a par exemple des focus group qui nous permettent de euh, discuter en détail avec nos clients savoir est-ce que certains produits les arrangent bien quels sont les aspects qui il encore ils considèrent euh, on devrait changer oh, on a des, une équipe de développement de produits qui euh, voilà intègre nos clients de façon participative euh, disons que la clé pour nous c'est d'ouvrir un dialogue avec nos clients et d'en profiter de ces dialogues pour euh, améliorer l'ensemble un autre aspect par exemple qui contribue à éviter le surendettement, et que si vous voulez se mettre en lien avec les euh, principes précédents d'adaptation des produits, c'est que selon la nature du de, de projet, selon l'activité de notre client, les produits est adapté. De quelle façon par exemple le tableau d'amortissement peut varier euh, Si c'est une activité commerciale qui a un flux continu tout au long de l'année, on lui propose un produit avec un amortissement mensuel. On a commencé à travailler avec les agriculteurs. Donc là, on lui propose un crédit qui sera remboursé in fine. Un autre exemple de comment on définit nos produits pour éviter les surendettements, je voudrais vous parler de notre crédit agricole. C'est un produit qu'on a lancé sous fast test récemment. Et comment on fait On a développé toute une méthodologie. Euh, qui permet de connaître en profondeur la filière où l'agriculteur agisse. Imaginons ce petit agriculteur qui travaille la filière euh, tomate ou chupomé. Donc euh, on a vraiment fait une évaluation, discuté avec les différents acteurs de la filière pour bien connaître, pour une hectare par exemple, euh, quel est les vrais besoins en termes d'ingrédients, des semences, euh, des produits phytosanitaires. L'idée, c'est que quand les clients viennent chez nous, et il nous montre, voilà j'ai un petit terrain de 2 hectares, quel est son véritable besoin pour nous assurer qu'on ne lui accorde pas un montant qui dépasse ses besoins et qui va après à la fin euh, finir par les surendettements de ses clients. Et vu que c'était une filière très spécifique et qu'on ne maîtrisait pas auparavant, on a fait un véritable travail de recherche qu'on doit en plus mettre à jour tous les 6 mois parce que les produits, les prix de marché, ça varie, ça change il faut qu'on soit toujours en, euh, en ligne. C'est ainsi qu'on a lancé en janvier 2017 le pilote agricole. Donc, une équipe du développement s'est déplacée, s'est entretenue avec les acteurs de la filière. C'est ainsi qu'on a rencontré les fournisseurs des intrants, les maraîchers et les agents intermédiaires, communément appelés Banabana. Ces derniers facilitent la commercialisation des récoltes. On a discuté avec ces différents acteurs afin de cerner le besoin de ces clients. Après ces discussions, on a tiré deux conclusions très importantes pour le développement du produit. Il s'agit de la méthode d'analyse sur le fonctionnement du produit, surtout pour les modalités de remboursement. Donc, notre premier défi, c'est de pouvoir mettre en place une méthodologie d'analyse adaptée à ses clients. Sur cette base, on a essayé d'analyser toutes les spéculations qui se font au niveau de la zone des Nyailles. On a fait une analyse de l'aubergine, des choux, bon, toutes les cultures voilà, au niveau de la zone des Nyaï. Sur un référentiel de hectare, essayer de voir toutes les intrants nécessaires pour cultiver un hectare d'oignon par exemple. Et sur ces données agronomiques et par rapport au prix du marché, on essaie de faire une estimation des recettes pour chaque spéculation par rapport à un hectare. Par exemple, pour l'oignon, on a essayé de voir les carburants, les intrants qu'on utilise, la main d'oeuvre et le cycle de la récolte. Pour exprimer les recettes attendues, on a essayé de voir le prix du marché le plus faible possible. Et selon ce prix, on a essayé d'apprécier voilà, les, euh, les recettes attendues pour, pour l'oignon. Et on a fait la même chose pour, pour les autres types de spéculations aubergine, piment, chou carottes, navets, pratiquement toutes les, les spéculations qui se font au niveau de la zone dernière. Et on a confiné ces données au niveau d'un formulaire très accessible et facile à utiliser pour nos chers -pères agricoles. On a essayé de voir aussi euh, la rentabilité de la campagne du maraîcher. En plus, on, le modèle prend en compte les charges familiales et les charges financières. Est-ce que le client a d'autres charges, d'autres engagements ailleurs Donc, Et on sait de voir, est-ce que la rentabilité dégagée par activité, ce client parvient à faire face d'abord à ses charges familiales et ses charges financières et pouvoir rembourser le prêt à terme. La durée du crédit est déterminée par le, euh, le cycle de campagne plus deux mois qu'on ajoute pour permettre au client de commercialiser les récoltes. Le cycle de l'oignon, c'est de trois mois. On va y ajouter deux mois. Donc, au niveau du formulaire, pour une circulation oignon, ça va durer une durée de cinq mois. Comme ça, le client peut effectuer correctement ses récoltes, commercialiser la récolte et rembourser son prêt. L'un des deuxièmes défis du produit, c'est les garanties. C'est que le monde rural, ils n'ont pas de garantie. Et s'ils ont des garanties, ils n'ont pas des actes administratifs. Donc, ce qui bloquait un peu le développement du produit. Pour contourner ces genres de situations, on a doté à nos gestionnaires de portefeuille des tablettes. menu une application GPS qui leur permet de mesurer les terrains cultivables. Donc, puisque la mesure, elle est très importante pour l'évaluation, on va se baser sur la surface emblavée pour déterminer le montant dont le client a besoin pour la campagne. Donc, ça va nous permettre d'éviter de donner des montants plus que le client a besoin. Et ça, c'est très important dans l'analyse du dossier. Et maintenant, pour justifier la propriété du terrain on utilise des, des enquêtes de voisinage. au niveau des garanties, on prend des cautions solidaires une personne une caisse, qui s'engage de porter garant les client. quelqu'un qui a un revenu qu'il peut justifier Donc, les risques constatés c'est toujours c'est souvent des risques de manque d'eau on c'est pourquoi pas on ne finance pas les gens qui les activités les cultures pluviales pour ça il faut impérativement disposer d'une source d'eau autre que la pluie avoir un puits bien euh, des forages pour pouvoir arroser à temps et le deuxième risque constaté au niveau des des c'est la commercialisation des récoltes souvent ils ont des problèmes d'acheminer les récoltes au niveau des marchés et pour, pour ça, on s'assure que les clients ont oh, des partenaires pour prendre les récoltes au niveau des champs et les acheminer au niveau du marché. Il y avait des institutions financières au niveau de la zone des Niaï. Donc il y avait trop de retard, les durées de traitement étaient très longues. Du coup, ils dépassent le calendrier culturel. Donc on a très tôt compris ça. On a essayé d'adopter notre offre. De, crédit agricole très concurrentiel par rapport aux autres institutions qui étaient sur place et aux, aux intermédiaires de, le secteur informel qu'on appelait communément les banabana. et Ces gens donnaient des crédits à ces cultivateurs et après la récolte ils les obligeaient à les vendre le produit et ils n'avaient pas le choix. Dans la mesure où c'est les bananbanans qui définissent le prix. De vente des récoltes. Donc les, les, les maraîchers sont obligés de leur vendre la récolte. Alors que pour Microcrète, eux, ils sont libres de vendre à qui ils veulent. Donc, comparé à cette pression pour que leur mettent les bananes, pour eux, il est beaucoup plus préférable de choisir l'offre de Microcrète que d'aller de continuer à travailler avec les bananes. Donc, actuellement, le produit se commercialise dans quatre agences, avec un crédit moins qui tourne autour de 800 et 900 000 francs CFA. On a pu financer plus de 397 maraîchers. La cible agricole est en général une cible non alphabétisée. Et pour accompagner le développement du produit, pour mieux faire savoir le produit au Kenya, le service marketing a développé des flyers simples et explicatifs où il peut voir voilà, les montants qu'il faut pour pouvoir pour, pour bénéficier d'un crédit agricole et les critères d'éligibilité. Donc, le produit s'appelle Dollar by Cat en Olof. Dollar by Cat veut dire accompagner les maraîchers. Et il y a une, une campagne radio, Spot Radio, suivie d'une heure de temps d'antenne où on avait expliqué les spécifications du produit, les conditions d'accès, ça a beaucoup aidé à pousser le, le, le crédit agricole aussi.